Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de l'érection et surtout de la panne d'érection, de ce qui se passe quand on n'a plus d'érection, de la honte de tout ça et de comment en sortir, qu'on soit la personne qui est une panne d'érection ou la personne qui est le ou la partenaire. Donc voilà, je réponds à toutes vos questions aujourd'hui sur l'érection et les pannes d'érection. On y va Quand on a des pannes, quand on n'arrive pas à avoir une érection, ça peut être vachement dur justement de ne pas se mettre la pression. Et du coup on rentre dans un cycle complètement négatif en fait, où on se dit « Ah mon dieu, ça m'arrivait la dernière fois, du coup ça risque de m'arriver à nouveau. » Et donc, bah, à chaque fois c'est vrai qu'on finit par se mettre la pression. Comment sortir du cycle A mon avis, euh, la personne qui m'a posé cette question, c'est surtout dans les rapports avec l'autre, on est d'accord. Je pense que le plus souvent, même quand on a des pannes d'érection, seul dans la masturbation, ça va. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est pas vraiment un problème mécanique, c'est plutôt un problème relationnel. J'ai peur de ne pas avoir de panne parce que j'ai peur d'avoir honte, j'ai peur de pas être performant, j'ai peur de ne pas répondre aux attentes de l'autre. La première chose que je dirais, c'est en parler avec l'autre et sortir de cette espèce de cercle vicieux pour aller à un but. Parce qu'en plus... Quand on est deux dans la relation et qu'on sait que l'autre risque d'avoir une panne, ça crée aussi une anxiété à l'intérieur du ou de la partenaire. Peut-être qu'il n'est pas attiré par moi, peut-être que je fais pas bien, ou alors il faut vraiment que que j'y aille pour lui donner du plaisir. Et du coup, on a cette tendance à aller plus vite et plus fort. Genre on va augmenter la pression, la stimulation pour créer une érection. Mais en vrai on est d'accord qu'une caresse pour « Allez, vas-y, vas-y, sois dur !» c'est peut du tout la même caresse que juste une caresse douce qu'on va faire pour donner du plaisir à l'autre. Parce qu'on aime le sexe de l'autre. Et donc, moi je pense juste, euh, comme petit conseil peut-être, par rapport à cette situation, je repense à un couple que j'avais reçu dont l'homme n'arrivait jamais à avoir d'érection. Et c'était justement ça qui se passait en fait. Et du coup je leur ai dit « Ben, bah, je leur ai proposé un petit jeu » où elle devait lui faire une fellation, et si lui avait une érection, il devait arrêter. Interdiction d'avoir une érection. Et du coup, la manière dont elle l'a touché était complètement différente. La manière dont lui a approché l'exercice était complètement différente, sans se dire « Oh mon Dieu, il faut que j'ai une érection, tout ça ». Il s'est autorisé à profiter du plaisir qu'il ressentait sur le moment dans son sexe. Parce qu'un sexe mou, bah, c'est super sensationnel quand même en fait. Pas besoin d'avoir une érection. Je peux vous garantir qu'il bah, n'a pas du tout réussi l'exercice. Il a eu une érection. Et ils se sont rendus compte ensemble dans ce moment que le problème, c'était pas l'érection, c'était justement la pression. Et Pour moi, sortir du cercle vicieux, c'est ensemble faire différemment. Alors, il peut y avoir plein, plein de réponses à cette question. Ma première pensée c'est que l'excitation n'a rien à voir avec le stress. Si, euh, enfin si ça a plein de choses à voir avec le stress, mais dans ce cas-là exactement, si on a quelqu'un qui est excité, mais qui aussi anticipe négativement, oh mon dieu, je suis en train de perdre mon érection, je vais être mou, ou alors je risque de perdre mon érection, on a le système de stress qui s'active. Potentiellement, quand on est stressé, on a tendance à respirer moins, on a tendance à se contracter, et aujourd'hui on sait que l'anxiété... Bah, ça empêche la vasodilatation, donc euh, l'ouverture des vaisseaux sanguins. Et du coup, on a moins de sang qui arrive au pénis ou euh, au clitoris, parce qu'on parle souvent des érections des hommes, mais aussi des érections des femmes, qui, ont, bah, qui sont de moins en moins excitées, alors que dans leur tête, elles sont excitées, elles ont envie. Et là, c'est ça que j'ai l'impression d'entendre. On a un homme qui, dans sa tête, bah, il a envie, il est excité, mais en fait, son corps perd l'excitation au fur et à mesure. Moi, je partirais déjà dans la direction de la vasodilatation. Donc, euh, il y a plusieurs exercices. Apprendre à respirer déjà par le nez. Surtout dans la sexualité, on nous apprend à... Quand on respire par la bouche, on a l'impression d'absorber plus d'oxygène, mais en fait, c'est faux. On absorbe moins d'oxygène. Et en plus, comme l'air ne passe pas par les sinus, on a peu de production d'oxyde nitrique, qui est un vasodilatateur. Donc, en gros, on est stressé, on se prend la tête... On respire peut-être plus fort, on essaye plus vite, mais du coup, finalement, il y a moins de sang qui arrive dans nos zones sexuelles. Du coup, on va perdre l'érection. C'est exactement ça. L'anxiété, ça diminue l'érection. Et la deuxième chose, c'est si on n'a pas une érection qui dure, euh, moi, je regarderais aussi du côté du euh, périnée. Ce muscle, enfin, cet ensemble de muscles qui enserrent en fait le pénis... L'anus et tous nos organes génitaux. Et pareil pour les femmes, le périnée en sert à la vessie, l'utérus, le vagin. Et pour avoir des érections fermes et qui durent, on a besoin d'un périnée musclé. Mais comme on est assis toute la journée globalement, et eh ben on a un périnée atrophié qui ne sert plus à rien et, et qui ne nous permet pas d'avoir des orgasmes puissants et des érections solides. Donc il y a tout un aspect. Euh, mental, physiologique, l'anxiété, euh, mental, l'anxiété a aussi l'aspect physiologique qui est intéressant à regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on a un problème, ça veut juste dire qu'on a besoin d'apprendre à respirer et à se remuscler les muscles du plaisir. Je pense que ça vient en grande partie, bah, c'est sûr que c'est culturel déjà ça vient de ce regard qui est très centré sur la pénétration et sur le fait que la sexualité c'est un but en fait on est vraiment dans ce truc où euh, il faut pénétrer, il faut être efficace et ça parle de la construction en tant qu'homme enfin ça parle de plein de choses en fait mais au final, moi j'ai juste envie de revenir sur un truc tout ça, ça vient pas de l'intérieur de nous c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit j'ai honte de quelque chose, on peut être sûr que c'est pas à l'intérieur de nous. On peut être sûr que c'est quelqu'un nous a fait honte. Quelqu'un nous a dit que c'était honteux. Euh, quand on est bébé, qu'on est, qu'on n'arrive pas à faire un truc, on n'est pas là en mode « Oh mon Dieu, je suis une personne terrible !» C'est souvent, bah, nos parents vont dire « Ah bah t'as pas bien réussi !» Ou les maîtresses vont dire « Ah t'as pas bien fait ça !» Et petit à petit, on apprend à avoir honte. La honte, c'est vraiment une émotion qui s'apprend. Et donc, j'ai plein plein de clients et de clientes qui viennent avec de la honte, que ce soit autour d'une panne d'érection ou autour d'autres choses. Et la première chose, c'est de dire, mais en fait, c'est pas moi qui ressens ça. Enfin, oui, c'est moi qui ressens ça, mais ça vient de quelque chose que quelqu'un a posé sur moi. J'ai le droit de me libérer de ça. Et de retrouver un rapport avec mon corps dans lequel j'écoute simplement mon corps. Parce que si ça se trouve, si j'ai pas une érection, c'est que mon corps est en train de communiquer quelque chose, de communiquer quelque chose. Euh... Et ouais, il faut sortir de cette idée que pour avoir une sexualité épanouie, on a besoin d'un pénis bandant, parce que c'est pas du tout, du tout le cas. C'est tellement doux et intime et vulnérable euh, de pénétrer avec un pénis qui n'est pas bandant de toucher un pénis qui n'est pas bandant. Euh, il y a tellement d'intimité, de partage, de connexion, de douceur, de plaisir. Parce qu'en fait, si on est très honnête, juste au niveau du plaisir, ça change pas grand-chose que le pénis soit en érection ou pas, si on s'autorise à le ressentir. Donc d'où vient la honte De plein d'endroits, de trop d'endroits. Est-ce qu'on a besoin de la garder Absolument pas. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est un super soutien pour moi et comme ça vous manquerez aucune des prochaines vidéos, j'en ai plein d'autres, j'ai plein plein de choses à vous dire. Euh, laissez un commentaire, dites-moi ce que ça vous a fait, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si ça vous a inspiré, si vous avez des questions. Euh, j'ai aussi un e-book qui est gratuit, ça s'appelle Un nouveau regard sur votre sexualité. Aujourd'hui j'ai beaucoup parlé de sortir de la pression, de sortir du cycle vicieux. Mais parfois on a besoin d'un peu de structure sur comment est-ce qu'on fait différemment. Et je vous propose ça dans cet e-book. Donc vous pouvez cliquer sur le lien et télécharger l'e-book, il est gratuit, euh, pour avoir beaucoup plus de conseils et d'infos là-dessus. Je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos.